Merci de nous rejoindre ici au Parlement européen de Bruxelles attachez vos ceintures direction la lune les américains viennent de lancer avec succès la fusée artemis qui marque le début du programme américain de retour sur la lune prélude au un futur voyage vers mars d'ailleurs ils sont suivis de très près par des chinois qui investissent massivement dans la course aux étoiles à la fin de l'année pékin aura achevé avec succès sa station spatiale tian -Tia donc qui veut dire le palais céleste l'europe est elle à la traîne l'autonomie d'accès des européens européen à l'espace est actuellement fragilisé par le retard de trois ans de la fusée Ariane qui finalement ne sera mise en service que fin 2026. Et alors pour tenter de rester dans la course aux étoiles, l'agence spatiale européenne, l'ESA, voit son budget augmenter de 17%, soit 17 milliards d'euros entre 2023 et 2025. Mais l'heure des choix a sonné. L'ESA mise moins sur les vols habités qui font rêver les foules pour se concentrer sur les constellations de satellites, un enjeu stratégique sur le plan militaire, des communications et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle conquête spatiale et bien Pour en débattre, nous recevons exceptionnellement trois invités. Daniel Freud, écologiste allemand, bonjour, bienvenue à vous, vous votre pays, l'Allemagne, qui est le premier contributeur de l'ESA, l'agence spatiale européenne. Et puis avec nous aussi deux eurodéputés du groupe centriste Renew avec des rapports plus ou moins distendus à l'espace. La République tchèque finalement a l'agence européenne véritablement de la commission sur son sol et elle est un membre bien sûr plus récent de l'ESA que ne l'est la France par exemple, Christophe Rudler, second contributeur avec quelques ratés, on a envie de dire au décollage, moins d'investissements, on le disait que nos rivaux américains et chinois. Est-ce qu'on est en train de manquer le train de l'espace Alors non, euh, je pense qu'il faut relativiser un petit peu tout ça. Quand vous parlez d'Artemis et de la fusée qui va sur la Lune, euh, ce n'est pas un programme américain, c'est un programme international avec participation européenne. Puisque les Européens font notamment le module qui permet à la capsule Orion euh, d'aller faire les, les, les navettes sur, sur la Lune. et ça, c'est un enjeu pour l'Europe, de rester dans ce partenariat avec la, la NASA notamment. Voilà, dans dans l'espace, comme dans toute science, la coopération internationale est majeure pour les Européens. Donc on est présent euh, par ce biais-là. On a également des, des outils de précision qui sont les meilleurs au monde que les Américains ou que d'autres États prennent parce qu'on parce qu est les meilleurs, simplement. Et je pense qu'il ne faut pas développer la culture du complexe. Il faut qu'on soit au contraire fiers de nous. On investit quand même chaque année euh, pratiquement 10 milliards d'euros euh, au sein de l'Europe, hein, donc une partie euh, 2,5 pour l'Union pour, pour Européenne en tant que telle, mais 10 milliards en comptant tous les, tous les États membres. Donc on a une vraie volonté quand même d'avoir de, de, cet accès auto autonome à l'espace qui assure notre euh, indépendance quelque part et le fait qu'on ait notre avenir en main. Alors, Alors on, on l'entend, Brudelaire, quelle est la priorité pour les trois ans à venir pour les A, très clairement alors, la priorité européenne, c'est réussir la constellation de satellites européens, Iris, qui est une grande constellation de télécommunications, qui va, quelque part, concurrencer la constellation privée de M. Musk, qui, en fonction de ses humeurs sur l'Ukraine ou autre, fait un peu ce qu'il veut. C'est un enjeu en de souveraineté. Hein. Il y a un enjeu de souveraineté pour l'Union européenne. Avec... Bon, je suis très content, en tant que rapporteur pour le Parlement, d'avoir réussi... Euh, l'accord politique au sein même du parlement entre tous les groupes et également euh, en négociation avec le conseil et la commission donc maintenant on a un projet qui fait l'unanimité qui va nous permettre bah, peut-être demain d'aider l'Ukraine avec, avec la télécommunication avec de, de l'accès à internet partout ce en Europe fait, et Ce que fait la constellation satellite d'Elon Musk, l'Ukraine C'est ce qu'il essaye de faire, Alors, elle n'est pas assez complète, nous on a un système bien plus complexe mais euh, moins cher où on va mettre en relation des satellites de basse orbite avec des satellites géostationnaires de, de très grande orbite pour avoir moins besoin de lancer de satellites, on va peut-être avoir besoin de 200 satellites là où M. Musk il en veut 20 000. Je suis Pas... vraiment d'accord avec ça. Il faut être dans la coopération parce qu'il y a tellement peu d'acteurs dans le spatial. Si les États ceux qui investissent dans le spatial veulent tous faire la même chose, s'il y a une compétition en interne au lieu d'être dans la compétition mondiale, on va faire des erreurs. Clairement, on a un lanceur lourd qui s'appelle Ariane 6 qui va être lancé en 2023. Il faut que ce soit un succès, il n'y a pas le choix. Euh, après, on peut regarder s'il y a d'autres types de lanceurs qui peuvent être développés avec qui, mais il ne faut pas qu'on veuille faire tous les, les Et vous les pensez quoi alors du coup de la, de la position de l'Allemagne Moi, je pense que sur le marché des micro-lanceurs, où aujourd'hui il n'y a pas encore de business case, ça coûte assez cher, mais pourquoi pas partager avec peut-être les Allemands, les Italiens, une réflexion sur ces lanceurs de demain. Je pense qu'il faut une priorité aux lanceurs européens. C'est ce qu'on a écrit dans nos textes sur la constellation. Priorité aux lanceurs européens. C'est réalisable voilà, donc, donc en fait, c'est voilà, notamment Ariane, mais peut-être que demain, il peut y avoir d'autres acteurs. Vous savez, Vega, euh, donc c'est les Italiens. Euh, donc faut Il faut que voilà. qu ça il marche. Mais, mais ça marche. Enfin, Ariane 6, euh, c'est une technologie assez nouvelle qui va permettre de lancer 10 fois moins cher le kilo dans, dans l'espace. Euh, donc c'est un, un véritable progrès. Mais alors, je compte sur notre ami allemand pour convaincre son gouvernement euh, de lancer, par exemple, les satellites militaires. Allemand de ne pas les lancer par SpaceX, mais de choisir aussi les lanceurs européens. Parce que c'est là aussi on peut être solidaire et, et, et s'entraider. Mais euh, peut, je ne peux pas laisser dire que SpaceX, c'est moins cher. Pas vrai. SpaceX c'est gavé de subventions par derrière par le gouvernement américain pour faire du dumping sur le marché commercial, là où les Européens étaient leaders. Parce que notre, euh, euh, notre industrie spatiale s'est développée sur le commerce privé des satellites géostationnels il y a quelques Une concurrence déloyale Aujourd'hui, oui. Alors, il y a un rééquilibrage. C'est-à-dire que nous, en Europe, on n'a pas mis beaucoup d'argent public en disant « les vols commerciaux suffisent à financer l'espace le, euh, ». Sauf que les satellites géostationnaires descendent de plus en plus au profit de, de satellites en basse orbite, euh, moins lourds euh, et sur lesquels... Euh, Maintenant, il y a plus de marchés, donc il y a plus besoin de subventions, enfin de financement public, on va dire, pour pour notre industrie spatiale. Alors qu'aux états unis c'est le contraire. Euh, ils doivent essayer de récupérer des parts de marché commerciales, donc il y a des subventions par derrière. Dernier en... euh, tour de table, vous avez derrière vous euh, les visages souriants, les anciens, hein, on voit Thomas Pesquet, les nouveaux, la nouvelle euh, promotion d'astronautes de l'ESA, euh, avec notamment la française Sophie Adno. Euh, il y a aussi un Allemand et un Tchèque, mais qui sont malheureusement pas Parmi les réservistes, est-ce que vous les enviez Est-ce que votre ce rêve, c'est d'aller dans l'espace, Monsieur Grudler Alors, déjà, un, un très grand souvenir pour moi, c'est d'avoir été à la veille du lancement de Thomas Pesquet. J'étais avec lui à Cap Canaveral la veille de son lancement. Et c'est vrai que quand on voit le, les étoiles qu'ils ont dans les yeux, ça fait vraiment rêver. Et je suis très heureux pour la Française, parce qu'elle est originaire de ma région, la Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est une grande joie.